Et salut tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve donc sur l'épisode numéro, euh, que je dise pas de bêtises, numéro 18. Donc la dernière fois, dans l'épisode 17, on s'était quitté. On avait donc la mission euh, de devoir faire 20 lingots de titane et 10 plaques d'aluminium. Alors comme je vous avais dit, le titane, je ne me rappelais pas trop, mais c'est un petit peu normal. Pourquoi Parce que le titane est sur une île où on n'est pas encore allé. C'est-à-dire que le titane euh, se situe ici à Frozen Island, l'île enneigée. Et je peux vous garantir que ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc, pourquoi j'ai mis autant de temps à vous sortir euh, cet épisode ben, Tout simplement parce que euh, il a fallu que je prépare tout ça. Parce que « il enneigé » veut dire « froid »,« froid » veut dire « dégâts ». Donc, si on a des vêtements, comme vous pouvez le voir dans « inventaire », si vous allez dans les vêtements qui sont ici, vous voyez, vous avez un manteau de fourrure, vous avez ici le snow pants, snow c'est neige, pants, etc. Vous avez le winter coat. Alors j'ai hésité honnêtement pour être cache avec vous, j'ai hésité entre le winter coat et euh, le manteau en fourrure. On verra bien, soit ça passera, soit ça va casser. Mais je peux vous assurer que ça va être très très très chaud. Autre chose que vous pouvez voir, c'est qu'au niveau de ma vie, je suis passée à 130, euh, 131 de vie. Pourquoi ben Parce que je n'ai pas chômé, hein, même si ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de, de, de vidéo dessus. Vous savez que ça demande énormément de craft. Donc, il y a eu pas mal de changements dans la base. Voilà, tout simplement. Donc, euh, ici, rien n'a changé. D'accord On se retrouve toujours avec ce qu'on avait dans les autres épisodes. La seule chose qui a changé, c'est ici. Donc vous voyez, rappelez-vous, si vous, je vous le mettrai en fin de vidéo de toute façon, je vous mettrai le let's play et je vous mettrai euh, l'épisode 17. Euh, ici, c'était ouvert, si vous vous en rappelez. Et ici, c'était ouvert aussi de ce côté. Excusez-moi, j'ai un chat. Je suis vraiment navrée, mais mon chat, à chaque fois que je mets en vidéo, qui m'entend parler. Elle se met à parler. Voilà. Donc, vous l'entendez à toutes les vidéos. Et le pire, c'est que quand je fais le montage, elle s'entend. Elle croit que c'est un autre chat. Donc, euh, vous imaginez la galère dans l'appartement. Donc, ici, j'ai agrandi. Donc, je m'excuse par avance. Vous allez l'entendre parler. Voilà. Elle miaule pas, elle parle. Donc, on avait le workshop ici. Mais ici, il n'y avait rien. <rire> donc, le problème qu'il y avait, c'était que. Ici, les hunters, quand il passait. Moi, ouais, j'avais une porte là. Ah non, elle est de l'autre côté. Ici, euh, j'ai placé donc deux fondations ici pour me protéger. Pourquoi Parce que je ne pouvais pas les placer directement par rapport à l'escalier. Euh, je ne pouvais pas mettre un mur, ça me bloquait, puisque l'escalier automatiquement descend. Je ne pouvais pas mettre de, de mur pour pouvoir me protéger des hunters qui euh, qui tournent. Voilà. Donc là, j'ai encore des toits à poser, mais bon, ça, ça peut attendre. Donc là maintenant on est protégé de ce côté et on est aussi protégé de l'autre côté. J'ai essayé de mon côté euh, de voir si je pouvais mettre ici, il y a un croco, euh, si je pouvais mettre moi ici de mon côté un escalier là, ça passe pas. Voilà, donc on n'est pas protégé simplement ici, mais à la limite ça il suffit de mettre un mur là et euh, on, on est tranquille. Hein. Mais bon ça c'est pas une urgence. Donc, le croco, on va peut-être par contre euh, léviter. Je pense que je passe dessous. Ouais, sans problème. Donc, plus j'avance dans le jeu, plus la difficulté se corse Parce que les hunters n'arrêtent pas. Et quand je vous dis n'arrête pas, là, tout le temps que j'ai passé à crafter, etc. Pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer. Euh, et automatiquement, j'avais plein de hunters qui venaient. Alors, c'était assez comique parce que euh, j'étais là, moi, ici, derrière ce mur, en train de m'occuper des jardins. Et euh, ils étaient là, donc ils, ils entendaient le bruit, donc ils disaient I'll kill you, euh, etc. Et ils se plaçaient ici, ce qui fait que moi je montais en haut et là-haut je les ai butés, enfin je les ai butés à l'arc. Voilà, tout simplement. Donc ils viennent de plus en plus souvent à ma porte, ils viennent de plus en plus... Bah, quand on parle du loup, il y en a un. Ah. Bah, écoutez. Voilà, il n'y en a plus. Donc plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va être compliqué parce qu'ils viennent de plus en plus ici. Et <rire> j'en ai jamais vu autant que pendant que je craftais sans compter les lions, etc. Plus ça va, plus ça se peuple et plus ça se complique. Donc pour l'aluminium, comme je vous disais, c'est l'île en face. Donc ça, ça va être comique. Alors j'ai tout préparé d'avance. Ça m'a pris énormément de temps. Il a fallu que je remine euh, du fer, il n'y en avait plus. D'ailleurs, moi, hors live, ce qu'il faudra que je remine, c'est du copper, euh, de l'aluminium, etc. Euh, et je vous ferai une map, j'essaierai de vous faire ça assez rapidement, une map euh, où je vous mettrai les îles où on trouve les minéraux. Mais il va falloir refaire le stockage des minéraux. Vous Voyez, le fer, j'en ai absolument plus, mais c'est ici, sur cette île. Donc, euh, si on va dans... Hop, je sors de là. Si on va dans la map... Donc, notre nous, c'est du fer. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le... On trouve un petit peu de, de magnésium. Ou de... Ouais, de mani... de magnésium. Un petit peu de colle aussi. Mais pour l'instant, je n'ai pas sincèrement eu l'utilité. Donc, à boire. Euh, et ensuite, on avait au niveau de l'alu, etc. Il me semble, de mémoire, si je dis pas de bêtises c'était à Blue Island, si je ne dis pas oeil me semble que c'était euh, ici là, pardon, pas Blue Island mais Skule Island, voilà, l'aluminium et le reste. Là donc c'est une nouvelle ressource, donc sur cette île on va trouver quoi On va trouver du titane donc et des diamants, voilà. Donc euh, tout ça ça se prépare, c'est-à-dire que ici voyez jardin bon ça je sais plus ça y était par contre ce que j'ai fait hors euh, vidéo j'ai fait le ciment mixeur qui me permet de faire quoi qui me permet tout simplement de faire le ciment <coughs> la clé et le fertiliseur voilà donc euh, par contre le ciment euh, mixeur il faut automatiquement le générateur qui est ici et le générateur, pour le faire fonctionner, c'est avec le biofuel, euh, voilà, les boîtes vertes. Mais tout ça, ça se fait. Oh là là, j'ai toute ma bouffe qui a périmé, c'est pas cool. Donc, euh, donc, le ciment de mixeur, j'ai rajouté, j'ai rajouté le power générateur qui me donne de l'énergie, et évidemment, j'ai mis le frigo et la cuisinière. Alors, quand je vous disais que je suis passée à 131 points de vie, pourquoi Parce qu'avec la cuisinière vous pouvez vous faire les fameuses pizzas qui vous rajoutent un point de vie à chaque fois que vous en mangez une. Donc, j'en avais euh, avec les, les jardins que j'ai. Par exemple, celle-ci, ça demande deux carottes, deux patates, deux maïs et une bouteille d'eau. Donc, j'en ai lancé une trentaine et puis je les ai mangées petit à petit. Ça s'ennuie beaucoup que ça se soit euh, périmé. Euh, donc, euh, on va le mettre euh, là-bas, on peut faire du biofuel avec. Donc, ici, vous pouvez faire donc le biofuel qui se met là-bas, etc., etc. Là, je vous laisse regarder. Je vois ah oui, ça, c'est pour euh, autre chose. Donc, on va mettre ça euh, là-bas. Euh, ici, ça, on va le foutre là-dedans. Euh, Qu'on soit bien pris pour partir là-bas, parce qu'une fois parti, ça sera fini. Ce bon, bah, bah, sera fini. Non, on peut revenir, mais bon. Alors, partir le plus léger possible... Parce que euh, le problème qui va se passer là-bas, c'est que A voir. Hein, pourtant, j'ai bien tout préparé, j'ai bien tout calculé et j'espère sincèrement que ça va marcher. Donc, pas la peine de se prendre des clous, etc. Je garde effectivement ma torche. J'ai de nourriture j'ai de loups, j'ai des jus de fruits, j'ai des canettes euh, de végétables et j'ai du crocodile. Puisque la viande de crocodile, maintenant que j'ai la, la gazinière... Ben, automatiquement, dedans, je peux faire euh, la gazinière. Je peux faire la la la, la viande de crocodile que jusque-là, on ne pouvait pas cuisiner du tout. Vous voyez, elle est là. On ne pouvait pas la cuisiner. Donc, euh, l'autre pizza, c'est la meat pizza. Donc là, ça demande un petit peu plus... Euh, ça donne la même chose en hein, point. Sauf que, bon, ben, ça veut la viande du bacon, des œufs Vous pouvez aussi vous faire des fish cannes. Donc, la nourriture qu'on trouve partout. Euh, donc, la viande de coco et les canettes euh, style on en a deux là, mais on en a 50 là. Vous savez, on fouille dans les baraques, on les trouve. Donc, on ne se prend pas la tête avec ça. Le frigo sert à conserver la nourriture un petit peu plus longtemps. Attention, pour qu'il marche, il faut que vous allumiez le générateur. Que ce soit pour le frigo ou pour le mixeur, euh, il vous faut le générateur. Et pour faire tout ça, c'est tout simple. Vous allez ici dans le panel et dans le panel, voilà, donc vous avez le ciment de mixeur, ça vous demande ces compos-là que vous mettez évidemment ici et vous, vous vous en craftez un. Et pareil pour la cuisinière, pareil pour le frigo et le power, il est ici aussi. Donc ça demande quand même pas mal de ressources, mais bon, si jusque-là vous avez suivi le let's Play, normalement vous devriez avoir assez de ressources. Donc je me suis fait pas mal, vous avez pu le voir, de copper wire pour ceux qui suivent la série. Et je les ai transformés en Electric Parts. Parce que c'est toujours autant la galère pour trouver les Electric Parts. Et on en a vraiment besoin beaucoup pour, euh, pour pouvoir faire tout cela. Donc, je me suis donc fait les vêtements. Je me suis donc mis aussi sur moi actuellement. Donc, je me suis fait les chaussures militaires qui me rajoutent 6 d'armure et 2 de hit. Là, je suis toujours en fibre parce que je ne suis pas sur l'île enneigée. Je me suis fait le leg à armor qui me donne quand même 12 armures. Et euh, vous vous rappelez, le chest armor, il était capot. Hein, il était complètement capot. Donc, j'en ai refait un autre. Que et d'ailleurs, je l'ai rangé, je crois, euh, pas ici. Euh, voilà. J'ai refait un t-shirt en fibre, un pantalon en fibre. Et le chest armor qui était un petit peu capot, je l'ai euh, mis là-dedans. Bien que ça ne serve pas à grand-chose. parce que Je ne pense pas qu'on attirerait énormément. Mais bon, on ne s'étend jamais. Donc, dans le bateau, euh, là, ici, je vais ranger. Euh, ouais, c'est dedans Je vais ranger l'huile. Hop. Voilà. Alors, toujours à l'affût, bien sûr, du moindre bruit. Ici, j'ai rien avancé de plus parce que certaines choses qui sont demandées dans le, dans le workshop, ici, demandent des diamants. Bon, ici, ça demande de l'iron beam. Euh, ça, ça c'est à faire sur la forge. Ici, le métal machine, euh, il faut débloquer les skills, la repère bench, etc. Du titanium, du titane, de l'alu et la turbine machine. Il faudra qu'on trouve les deux plans. Alors, ce sera sûrement par le biais des quêtes, hein, comme je vous l'avais expliqué. Comme l'a dit le nouveau développeur, c'est par le biais des quêtes maintenant que vous pourrez faire les choses. Alors, je sais qu'il y a des choses qui demandent du diamant, mais je ne sais plus lesquelles c'est. De toute façon, on n'en est pas encore là. Le plus dur est à venir, c'est-à-dire devoir aller sur cette île là-bas. Alors, euh, dans le bateau, j'ai tout préparé. Le coco est parti, j'espère. Alors, dans le bateau, je vous ai tout préparé, comme ça, on va pouvoir partir direct. J'ai évidemment fait euh, assez d'essence pour ne pas tomber en rate d'essence. Alors, vous allez me dire « Mais pourquoi tu as fait toutes ces fondations ?» etc. etc. Alors, euh, quand vous regardez au niveau de la map donc ici hop je zoome je viens sur Friesen Island il y a en tout une deux grottes et comme je vous l'avais dit ou je sais plus au centre ici par là il y a une ville de cachet qui n'apparaît pas sur la map c'est quand on va être là bas qu'on va la découvrir évidemment qu'est ce qu'il y a là bas il y a encore un QG de Hunter bien sûr comme d'habitude donc c'est dans ces deux mines là qu'on trouvera le titane et, euh, et les diamants le problème étant c'est que de euh, 22h à 6h du matin la température chute très très très très vite voilà et qu'est ce qui se passe Eh bien vous perdez de la vie votre vie elle va ici elle va descendre descendre descendre alors si vous devez y partir faites vous des pansements pas mal de pansements amenez pas mal de médical kit et des larges médicaments comme ça vous êtes sûr de vous en sortir autre chose que j'ai préparé pour être sûr de moi, c'est des euh, plateformes. Donc, j'en ai fait trois. Pourquoi Comme d'habitude, on va partir avec le bateau. Je pense qu'on va, se... va arriver par ici. Je vais mettre ma... ma plateforme avec mon lit. Et avant de partir, je vais casser le lit d'ici. Comme d'habitude, comme on fait à chaque épisode. Euh, pourquoi Parce que sinon, le jeu, lui... Il, il retient que le lit, c'est celui de notre base. Donc, si on part sans détruire lui la base et qu'on en qu pose un autre là-bas, on sera re ici automatiquement, alors que notre bateau sera bloqué là-bas. Euh, et pour, que, pour aller le récupérer, je ne sais pas comment faire. Je, si vraiment, si vraiment vous, vous, vous, vous oubliez ça, vous allez être légèrement coincé. Vous êtes bon pour vous refaire un bateau. Et le bateau, c'est 5000 hein. Voilà, donc, euh, ça serait dommage. Donc, j'ai fait trois plateformes. Une qu'on va placer ici, tout simplement, bêtement, avec le lit. Oh, je suis en train de freeze. Non, oh, j'ai trop chaud. What's the problem euh, Qu'est-ce qu'il a Overeating. un ben mec. Voilà. Il a trop chaud. Pourtant, il est... Euh, ah ouais, il a le chest armor, donc, euh, on va se mettre dedans. Donc, je vais vous expliquer. Il y a trop chaud dehors, peut -être. Hop. Voilà donc vous aurez le même si signal sauf que ce sera freezing et là, freezing euh, ben, le problème c'est que votre vie va descendre et puis il euh, va falloir vous soigner non-stop avec des pincements ou des kits et euh, donc c'est de 22 h à 6 h 7 h du matin voilà que qu'on que ne va pas pouvoir sortir ou que euh, que, que euh, voilà que ça va être compliqué à, à gérer donc, euh, je ne vous dis pas que je suis un petit peu anxieuse de la faire. Donc, on fera une petite quick save euh, au moment 2. Après, j'ai fait, donc, au niveau euh, pour Fryzen Island. Donc, on va arriver, comme je vous le disais, par ici. On posera notre... Euh, alors, deux possibilités. Soit on peut poser une plateforme directement ici avec le lit. Ce qui permet qu'on dorme et qu'on fasse passer la nuit. Soit j'ai fait deux autres plateformes avec des murs, une porte, etc. et un toit. Euh, de façon à mettre une plateforme à côté de cette mine. Une plateforme à côté de celle-ci qui sera fermée par des murs avec une porte et un toit pour ne pas survivre le froid. J'ai fait des feux de camp et une forge pour mettre là-bas pour faire les lingots directement sur place. <coughs> Pardon. Les plaques d'aluminium, je les ai déjà faites. On avait de l'alu. Mais qu'est-ce qu'il a il, a il a, il a trop, vraiment trop chaud, le truc-là. Euh, pépère, calme-toi, calme-toi. Je ne vais pas te faire, faire prendre un bain toutes les deux secondes. Hein. Euh, hop, inventaire. Si je te sors ça, mieux Non, ça Ah bon, ouais, mais si t'as trop chaud et la protection, on est mal quand même. Overheating. Ok. On va le faire boire. Voilà, il a plus chaud là. Ah, j'ai pris des dégâts. La vache. Vous voilà, voyez les dégâts que j'ai pris là, du fait que j'ai trop chaud. Ça, je viens de prendre des dégâts, je suis passée de 125 à 131. Ok, ça promet. Donc ça, on va se le garder dans l'inventaire. Ça, on va le mettre là. Donc, euh, deux possibilités, euh, sauf à nous. C'est soit, au niveau de la map. Euh, <coughs> pardon, excusez-moi. Euh... On se met euh, directement la plateforme comme d'habitude à côté du bateau et avec le lit. Voilà, mais euh, je n'ai pas fait à ce moment-là des murs pour entourer et là. Et je pense qu'on va les faire ensemble. Et ici, donc, il y a les plateformes avec les murs, le por les portes et un feu de camp pour chacune. Comme ça, au moins pendant la nuit, euh, quand on va voir qu'on commence à, à frise, on, va, on se mettra dans notre, euh, dans notre baraque avec du bois que j'ai mis dans le bateau il euh, y a tout, il y a tout ce qu'il faut, de la nourriture, on en a, etc. etc. Donc voilà, mettre une, une plateforme ici avec les murs, la porte et le toit et un feu de camp. Et ici, pareil. Et à ce moment-là, euh, si vraiment euh, on voit que, que ça traîne trop, parce que la nuit, elle est longue, quoi, et je ne peux pas faire deux lits d'accord Je ne peux pas faire deux lits Donc, euh, à la limite, soit on met la plateforme ici, soit on la met en plein là, avec le lit mais à ce moment là il faut faire euh, les murs et les portes alors on est en train d'arriver donc à notre fameuse île enneigée qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Frozen Island ça veut tout dire le seul truc est qu'il va falloir qu'on trouve où on va se mettre autre chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'au niveau du bateau, pour qu'il aille plus vite, j'ai mis des points de skill dessus. Donc, comme ça, ça permet de, de, de voir à peu près, euh, il va beaucoup plus vite. Hein. Alors, on a une pique ici. Euh, alors, soit on arrive par ce flanc, parce que là, j'ai l'impression que les falaises ont l'air ardues. Là. Donc, on a tout ce côté-là. Sachant que, euh, voilà, il y a une mine ici, une mine là. Je pense qu'ici, ce serait pas trop mal. Ou à la pique, là. Euh, enfin, ouais. non là, ici. De plus, j'étais bien parti. J'étais parti avec le bateau. Tout allait très bien. Et puis, arrivé à moitié chemin, je me suis dit, oh, zut, j'ai oublié de... J'ai complètement oublié d'enlever le lit. Voilà. Donc, euh, si on a quand même des arbres. Il hein, y a quand même des arbres. Là, ça pourrait ne pas être mal. Voyons voir par rapport à la map. Euh, ouais, là, à la pique, là, ça peut être bien si on peut on va ralentir la vitesse. Voilà, moins vite. Là, ça m'a pas l'air mal. On va essayer de se garer. Hein. Alors par contre, quand on regarde en haut à droite de l'écran. Regardez la température. C'est bizarre. Hein. reculer de Coller un petit peu plus la, la, la paroi pour le bateau. Oh, oh, j'accoste, j'accoste histoire de pas être embêté. Euh, je pense que là on a costé. Alors, on va y en voir. On va l'éteindre. Voilà. OK. Donc, là, vous voyez, on tombe à moins de 5 hein, du temps. Ouh, ça pique. Alors, vite. Hop. Euh, alors, on va se mettre... On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre le nouveau casque. Euh, pioche. Ah, je suis allée prendre ça. Je me suis fait un autre couteau. Hop, on va prendre ça. Ça, je l'ai dit. On va prendre le manteau en fourrure. On va voir. Hop. Alors, euh, le manteau en fourrure. Là. Si on prend le lit, on prend ça. Les deux autres fondations, les toits, les portes, hop, je suis chargée comme une mule, heureusement qu'il n'y a pas de poids, euh, le feu de camp, le feu de camp, euh, un, deux, si on peut le laisser là, euh, hop, on va prendre du bois derrière, Hop. et on va installer nos, nos fondations. Quitte à revenir au bateau. On est quand même à moins et quelqu'un. Oh la vache. Alors, on va mettre notre manteau, notre pantalon. On va mettre ça. Et on va mettre ceci. Et lui, pareil, on va le laisser dans le coffre du bateau. On va mettre la neuve. On va l'éteindre tout de suite. Lampe. Hop. Là, on est couvert. Hein. Euh, là, euh, s'il a froid, moi, je me pends. Euh, par sécurité, on va prendre celui-là aussi. Hop Et une pioche de plus, puisque de toute façon, on va tout poser. Ok, ici. C'est bon, j'espère que le bateau est bien accosté. Ouais. Alors, là on est habillé. On va se mettre en bas, dans la barre de raccourci, la première fondation. Histoire 2. Je vous cache pas que je ne suis pas du tout tranquille. Mais pas du tout, du tout tranquille. Tiens, on va faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut monter Yes. Inventaire. Alors, le lit. Inventaire. Euh Il Me faut une porte, j'ai pas pris la porte en bois et un, deux, trois. Alors, on va se mettre la porte déjà. Ça sera fait est ce qu'elle va vouloir. Est-ce qu'il va vouloir le prendre Parce évidemment? il veut la prendre là mais est-ce que je vais pouvoir monter moi de là oh my god c'est euh, compliqué là. s'il veut pas me la prendre devant la porte ah là là je freeze oh, j'ai trop chaud c'est un des deux euh, body temp, eh, je suis à 45 degrés hein. c'est pas possible hein. je vais avoir trop chaud euh il va falloir jongler avec le t-shirt et le manteau. Euh, ça va être dur, dur ça. Inventaire. Un un t-shirt. Euh, C'est ça qu'on enlève Le manteau, peut-être. Ah Oui, mais là. Euh, t-shirt. Euh, voilà. T-shirt. Il a moins chaud là. Je prenais déjà des dégâts. La vache, ça va être dur l'affaire. Ça va être dur. Par contre, il veut absolument pas me mettre à la porte. Bon. Euh... On va faire ça. Il veut pas me la mettre là non plus. Why not Il n'a pas l'air de vouloir. Bon, on a posé notre nom. Hop, on va s'armer. On va boire un coup. On a pris des dégâts, là. Je vais pas dire, mais on a pris des dégâts. Euh, donc, on va boire un coup. On mange un bout. Et. Non. Alors, euh, au niveau de la map, il faut qu'on aille ici. Là. Alors, Alors, ça va être l'enfer là. Le point blanc, je ne le vois absolument pas. On va faire une quick save ici. Est-ce que ça me l'a fait Oui. Alors. Je ne vois absolument pas le point blanc euh, pour tirer. Alors, on a un premier hunter. On va peut-être pas aller se riter tout de suite. Je sens que ça, là, ça va vraiment être l'enfer. Hein. Je sens l'enfer. Euh, on a du bois, donc c'est bon. On a du cochon. On a de la vache. Hein. Très logique. Ça par contre c'est complètement illogique euh, de trop. Oh non Oh là là là là, je suis complètement paniquée. Oh la vache oh, Un peu de truc là Bon, lui, on va pas le prendre. Hein. On n'a pas de place. Ça y est, la nuit tombe. On va surveiller notre santé. Un, cro Un croco. Il pleut. Tout va bien. Je la sens pas du tout cette île. Hein. Je vous le cache pas, mais je ne le sens pas. Alors, au niveau de notre du monde il fait moins de 3 degrés et au niveau de, de notre corps 18 degrés il est déjà 10 heures du matin je suis même pas gaffe à ma stamina Apparemment c'est un petit peu plus dur d'avancer ici, alors je suppose que c'est l'effet de la neige. Alors, quand il pleut et qu'il fait l'orage, c'est nickel. Mais alors, sinon, vous voyez le pointeur blanc là sur la neige, on ne le voit absolument pas. Ça va être dur, dur. Ça va être du, du, du dur. J'espère qu'on va pas y passer trois jours. L'avantage est que les Hunters sont comme nous, ils ont froid la nuit, donc ils nous casseront peut-être moins les bonbons, ce qui n'est absolument pas gagné. Alors Je te cache avec vous, hein, autant le jeu je le connais, mais cette île je, je n'y suis jamais venue. Brut, cache cette île, j'y suis jamais vu. D'où un petit peu mon côté stress de l'affaire. Alors, la mine serait par là. Alors, Alors première étape, euh, bah, évidemment, hein, la fondation. Tout droit, là-bas. Devant nous on a du bois juste à côté ça c'est l'entrée yes alors on va euh, on va faire comme ça c'est l'entrée on va se mettre la plateforme voilà j'ai plus de place euh, la plateforme ici Euh... Oh, me dites pas qu'il veut pas qu'on place de plateforme ici c'est pas possible oh, ça va être infernal je sens que ça va être infernal euh... il veut absolument pas que je place de plateforme apparemment je ne peux pas placer de plateforme oh, l'enfer que ça va être je sens qu'on va crever hein. euh, je ne peux pas la mettre euh, vraiment pas sérieux pour l'instant il dit non le jeu non euh, ici non plus Non. Ah ça m'embêterait sérieusement de les jeter. Hein. Euh... Et je peux pas. Ah, ici je peux. Alléluia. Donc là, on va vite se mettre les murs. Hop. Donc on a personne qui vient nous casser les pieds. Tout va bien. C'est parce que j'en ai six qui veut pas en fait. Hein. Alors. Me la mettre Cette peau de vache, il va absolument. Il veut pas le poser là. Si c'est bon. Hop. Ici. J'espère que j'ai personne dans le dos. Hop. Elle ne peut pas me faire le coup de pas vouloir me la mettre là. Hein. Je crois pas. Alors, bien sûr qu'il m'a corsé les affaires. C'est bon, ça passe. Alléluia. Hop. Ici. L'autre mur. Euh, j'ai foutu où j'ai mis dans l'inventaire mais pas là où il fallait ok voilà et on va se mettre le toit mon dieu mon dieu mon dieu si vous saviez comme je suis stressé là pour l'instant on n'a pas pris des dégâts euh... mettre là. Et j'ai laissé le bois au bateau. Ah non. Je ne suis pas tout à fait neuneux Ok, ça c'est fait. Alors, euh, on va éliminer. Déjà, ça sera fait. Alors, euh, je vais mettre dans le feu de camp euh, les plateformes et tout ça. Pas la peine de les prendre. Hop ça, ça, l'autre feu de camp, ça, ça, euh, l'autre couteau à dépecer, euh, la pioche en garde, le bois, on va le laisser là et on va bien sûr garder tous nos manteaux, voilà, couteau à dépecer ici, voilà. On va garder sur nous ça. Allez. On boit un petit coup. On y croit bien fort. Ça, on s'en fout. On jette. Et on y go. On ferme derrière nous. Hop. Alors, par rapport à la mine. Euh, hop. Donc, l'arc. Hein. Et on surveille en haut la température. Il fait 0 degrés, 16 degrés pour notre corps. Et on surveille notre température. Donc on est toujours dans le 0,5. Dehors, du moins 0,6, 16 degrés dans la grotte. Alors ici, on a de l'argent, enfin les diamants, pardon. Si je ne dis pas de bêtises, il va être 14 h On a deux diamants pour de la clé. Hein. Donc euh, la clé, elle va dégager. Voilà. Donc on reprend notre arc. On sait que on n'est pas à l'abri qu'il soit là. Hein. On va continuer. Ici, il n'y a rien. Ici, on a le titane. Nickel. On reprend notre arc. Hop Les araignées, on s'en fout. On arrive même à la maison. Alors ici, je sais pas si ça va crouler sous les ressources, honnêtement. Là-bas, qu'est-ce que c'est ça C'est moi qui ai jeté quelque chose Une stone J'ai pas de j'ai pas jeté de, de Pickstone, moi. On ne serait pas tout seul. Pour, au niveau au, au niveau du corps, ça va. Alors, à moins que le développeur ait changé ça, le nouveau, mais. Ici, il n'y a rien. My God! Il n'y a pas beaucoup de choses, hein? On n'a pas vu. Euh... ça m'embête ce stone là parce que non je ne l'ai pas jeté de mon inventaire elle sort d'où bon, là je ressors de la grotte il euh... n'y bon, a pas de cailloux par grotte quand même ce serait quand même euh... illogique cette affaire Ben, si c'est deux cailloux par grotte... Mais oh. euh. là j'en sors. Hein. Je veux pas dire, mais... Je vais voir par là. Ici de l'argent. l'œil sur le l'heure et bien l'heure sur la température du corps un hein, body temp en haut à droite on est notre corps est à 18 degrés ça va par contre dehors enfin dans la mine il fait 2 degrés ici du titane de la pardon Non, du titane. Oh, je m'y perds les, mon latin. 15 heures. On y croit, hein Encouragez-moi. Encouragez-moi, on y croit. On va se reprendre l'arc. Cette pioche me plaît pas du tout là hein, qu'on a eu là au milieu là il n'y a que dalle hein. euh... il peut pas y avoir que ça comme minerai c'est pas possible hein. même nos grottes elles sont plus fournies de l'autre côté hein. bon, en même temps hein. c'est du minerai rare Niveau corporel, on est à 19 degrés. Ça va. J'en vois pas d'autres... Hop, on passe sur l'arc. J'en vois pas d'autres ici. Euh, C'est cul-de-sac. En remontant peut-être. Euh, attention à la stamina. Attention aux hunters dans les grottes. Allez voir par là-bas. Hmm. je n'ai jamais été aussi mal dans une grotte qu'ici être à l'affût de tout du bruit des pas au cas où on entendrait leurs pas euh, ça m'en a pas donné beaucoup 13 hein. donc on en a 73 la clé hop diamant 3 hein. euh. Il n'y a pas beaucoup euh, de minerais, c'est pas trois jours qu'il va... Ah ici, des diamants. 16 heures. Ça donne plus de diamants que ça me donne de titane je ne sais pas non non non on gagne plus de titane que de diamants c'est beaucoup plus logique euh... donc là on revient là où on était ici mon père son latin. Il n'y aurait que ça comme minerai. Oh, C'est de la folie quand même. Avec un sac. Je vous dirais honnêtement que plus vite je partirai de, ce, de cette île, mieux je serai. Mais bon, il nous faut quand même euh, ben les, les, les crafts, quoi. Parce que si on rentre avec 10 titans, ça m'étonnerait qu'on fasse euh, 10 lingots, hein, pour être honnête. qu'est-ce que c'est ce truc une stone on n'est pas tout seul dans la grotte hein. on n'est pas seul ici hein c'est pas vrai Les, stans, les, les, les les, Là, je cherche mes mots, tellement je suis perturbée. Euh, les pics, to... enfin, les, les pioches, elles ne tombent pas comme ça de la po... de, du, du haut de la grotte, quoi. C'est euh, la deuxième. Donc, moi, je dis, on n'est pas tout seul. Mais bon, j'ai jamais vu encore des hunters jeter... Euh... C'est inquiétant tout ça. Je le décollais à l'écran, l'air de dire j'y verrai mieux sur on m'attaque, mais pas du tout. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a vraiment pas beaucoup de minerais. Hein. Euh, je ne veux pas dire, mais euh, beaucoup d'araignées, pas beaucoup de minerais. la vache hein, c'est impressionnant voilà, c'est cul-de-sac il n'y a rien euh, température 18 degrés c'est bon ça va il n'a pas chaud il n'a pas froid tout va bien Je tourne dans celle-là, hein, puisque l'autre on la fera après. Là, ici, il n'y a rien du tout. Hein. Non, il n'y a rien du tout. C'est pas à peine que je saute et m'embêter à remonter. Là, on ressort. Hein. Elle déjà posée, ça. Au niveau de la température du corps. hors d'or, il fait 0- 0,6, hein. Se mettre là dedans histoire de boire un petit coup à l'abri alors euh, on n'a pas énormément de choses hein. euh, la stone on va le mettre là dedans euh, toc toc toc à boire un petit coup ça je le veux là La soif descend très vite. Ok. Ça, on peut le laisser là-dedans. On va garder nos minerais sur nous. Hein. Voilà, hop. Comme ça. Hum. L'autre est vraiment à l'opposé de nous. Il hein. y a un hunter en face, deux hunters. l'air de... on va faire un tour. Je préfère y aller doucement mais sûrement que... que mourir quoi. Ce serait vraiment dommage. On va partir sur la gauche. Hmm. On va faire que du gauche. Sac. Il est 17h dans le jeu. Okay. Je pense que là on a tout pris. Hein. Je pense. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est ces pixels, les, les, les pioches qui popent toutes seules, hein. enfin des cartons. Hein. Là, je ressors. Je pense pas que ce soit, on va regarder, mais je pense pas que ce soit un truc à... Non, non, il y a vraiment que les deux minéraux qu'on a vus là, c'est-à-dire les diamants et le, et le titane. Ça fait super mal aux yeux, par contre, je vous le dis. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, pour moi, ça me tue les yeux. Hein. Je pense qu'à mon avis, euh, on a fait le tour. Ici, Du moins hein, pour celle-là, hein. on a la deuxième à visiter. Bon, allez, allez, euh, 17 h Ah, j'ai froid. Alors, hop, on met ça. On met ça. Normalement, tu il a plus froid. Très bien. Euh, 13 degrés, 14 degrés. Notre température monte très vite. Alors, je ne serai pas trop pour m'éloigner trop de là à la nuit tombée. Et bientôt 20h. Euh, Peut-être jeter un œil en haut de la colline. Là. Je suis toujours sur mon arc. Est-ce que je prends des dégâts Non. Il n'a pas froid. Les hunters étaient étaient là-bas. Il y en a un là-bas. On va aller voir là-haut et on redescend tranquille histoire de voir. Il n'y a peut-être rien, hein, mais je sais qu'il y a une ville cachée, encore faudrait-il la voir. J'ai complètement paniqué avec l'ours. L'ours, le, le loup, pardon. Rien, hein je sais pas où est la ville en fait, je sais pas du tout où est la ville. Hein. Oh là, je l'ai pas vu lui, lui non plus d'ailleurs, tant mieux. C'est un peu une petite perte de temps que je fais, mais vaut mieux y aller piano là. Et on a à 33-34 degrés, température corporelle. Euh... Encore un loup là, éviter de se faire avoir ce coup-ci. Alors là, vous voyez, pour viser le point blanc, il m'est laissé tomber quoi. Raté. Est-ce ah. que vous savez que je vais pas raté ah. Ok. Écoutez, ça nous fera du steak. Hein. Hop, hop, hop. 20. Heures. Donc on, on est tombé à moins 15 degrés dehors. Euh, notre perso n'a pas l'air trop mal. Hein. Est-ce qu'on aurait des minerais en dehors de la grotte Je pense pas. Hein. Vous savez comme on a un petit peu euh, là bas euh, comme on a un petit peu sur notre île là du fer qui pop euh, bon là ça m'étonnerait beaucoup mais un euh, petit là bas bah, écoutez ça a l'air de fonctionner en tout cas notre manteau c'est le manteau en fourrure hein, que j'ai mis hein. on va éteindre la lampe on va l'économiser puisqu'il fait le jour au niveau de la map euh, l'autre mine et où est beaucoup plus bas beaucoup plus bas euh, je tente très bien mais euh... Euh... L'autre, elle est là. On part à 1300 mètres. On va tester. Pour l'instant, notre perso se porte plutôt bien. Il fait moins 22 dehors. Lui, il a une température à 33 degrés. Je pense qu'on l'a bien couvert. En même temps, le chest armor plus les protections des jambes, moins 22 dehors. Lui, il a 33 degrés. Tout va bien. Tout va bien. Donc, préparez bien votre excursion. Donc il est 22h. Donc on m'avait dit entre 22h et 6h du matin. C'est là où on prend le plus de dégâts, on va voir. Bon, il était moins moins équipé que moi apparemment, hein, mon collègue américain. Donc... Euh, on mettre la lampe peut-être. Voilà, on y verra mieux. Alors la mine serait ouf. Nous on est à 32 degrés, tout va bien. J'ai fait du bon boulot. Ça m'a... Je vous promets, ça m'a pris énormément de temps. Je sais que pour ceux qui suivent la série et qui sont bloqués, euh, vous attendez après, après, après les épisodes et je le comprends. Mais là, ça m'a demandé un temps de dingue euh, de, de préparer tout ça, de crafter, là, ici, elle est là, la mine, de crafter, de préparer ce voyage, d'essayer de me rappeler où était le titane, euh, etc., etc. C'était une horreur. Je dis mais jamais, je vais en voir le bout. Mais si, c'est bon. Donc, allez, on va les miner dans celle-là. Toujours piano. Alors, ici. Alors, je pense qu'avec la température extérieure qu'il fait, je pense pas qu'il soit dans les mines. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hop Pas très loin de la ville, là. En même temps, il faudrait être fou, pas de dehors, à moins 24 degrés. Mais vous me direz, tu es bien, toi. Et on va boire un petit coup. Euh, toc, toc toc Hop, on jette ça. Euh... Bon, J'ai jeté euh, un item de, de verre, hein, un bocal. Hein. Si là aussi on a des pics qui se pointent, je vais m'inquiéter. Bon, ici, il n'y a que dalle. Donc, mm -hmm. ça, je sais, c'est moi qui l'ai mis. Euh... Ici, qu'est-ce qu'on a Diamant. la mine qui me stresse le plus du jeu je crois je suis pas je veux après avoir au désert aussi hein. je pense qu'au niveau de l'île du désert ça va pas être mal non plus je pense mais euh, là pour l'instant c'est vrai que là autant j'y vais sereine et cool dans les autres autant là je ne le suis pas du tout mais du tout euh... ah, on, a, on tombe à 29 degrés ça va hein, il est bien un cul de sac il faudrait qu'on arrive à ressortir avant minuit de façon à ce que les, les ressources repopent. Alors, si je me dirige tout droit, normalement on devrait y arriver. Bon, tant pis, on saute. Et là je vais vers la sortie. Voilà, 11h15 quand même, 23h15. Euh... La température elle chute, on est à 28 degrés, et tout ce qu'on a 28 degrés, on se dirige vers la sortie calmement, on reste calme, pas du tout, on ne se dirige pas vers la sortie, ça y est, tu as perdu ton GPS, il euh, faut qu'on sorte avant minuit, hein. On veut que ça repop. Euh... Ah, écoutez, il y a du titane, il y a de tout là. Ah, on va bah, aller là. tout Il y a deux grottes. donc euh... bon, Ici, on a des diamants. Diamant ici notre pepper il est tranquille 28 degrés ça va il est bien couvert quand même moins de 25 dans la grotte hein euh... Et lui, il est sur les tropiques. Hein. Ici, il n'y a rien. Ici, demain, minuit, on n'est pas ressorti de la grotte. L'autre a du repop, par contre, d'où on vient. Alors, ça fait beaucoup d'aller-retour, beaucoup de farms. Enfin, je tenais quand même à ce que vous voyez les nouveaux minerais et ceux que vous aurez besoin pour euh, votre quête mais aussi les conditions voilà, les conditions dans lesquelles il euh, faut que vous partiez c'était vraiment le, le, le plus important à vous montrer j'ai pas arrivé il y avait bien il y avait bien un truc là mais ça dépop euh, à minuit alors oh non j'ai besoin de l'aluminium pourquoi tu me l'as fait dépop besoin plus que du diamant là hein, euh, pour être honnête alors, euh, si j'arrive à ressortir et à re-rentrer c'est pas là comme ça que je vais y arriver il euh, y avait un truc de le titane et il a des pop donc je pense qu'il faut qu'on ressorte et qu'on re-rentre hop pas qu'on ressorte je retrouve la sortie bien sûr là, on ressort et on re rentre on va voir oh, la vache je me refais jamais ça. on va sortir comme ça voilà ah, je peux remonter maintenant Moins vingt-cinq hein. moins vingt-cinq degrés. On est, on est au Québec. Hop. Est-ce que là ça repop, dites-moi oui. Hein. On y croit Ça me tue les yeux hein. honnêtement ça me tue les yeux Là, y a rien et j'ai bien peur ma pauvre chirelle hein, que ça ne rep... n'est pas repop hein. je repars vers la sortie Non, normalement euh... ou alors il, faut que je... il fallait que je sorte avant minuit et je suis sortie après ça m'a dépop les ressources perçu tranquille quand même à la regarder de la de du titane, pourquoi j'arrête pas de dire à Après, pour notre quête, c'est surtout ce qu'on a besoin un vin lingot de titane et en ramener à la base. est-ce que les prochains crafts craft on va pas avoir besoin de titane aussi, du verre certain, certaines, mais par contre. Euh... Hein. Ben, ça se passe moins mal que ce que je pensais quand même. Hein. Euh... On ira quand même faire un tour dans la, dans la ville. Hein. Je ne sais pas s'il y aura énormément de choses à, à trouver. Euh, D'après... Euh... Maintenant, mon ami euh, américain qui, a, qui, a, qui, lui, de son côté, a fini le jeu depuis longtemps, mais qui n'est pas revenu, euh, il a fini depuis des années, hein, donc euh, il n'est pas revenu dessus depuis longtemps. Euh, il n'avait rien euh, trouvé dans les villes. Il euh, Ça ressemble beaucoup aux villes qu'on a euh, sur notre map, mais par contre, à l'intérieur, il n'y avait rien. Même dans les hangars, il n'y avait pas de carton, il n'y avait rien de tout ça. Donc, euh, à voir le jeu a tellement évolué à voir. Enfin, notre but premier étant les minerais et se barrer très vite. Hein. Euh, je vous le dis, cache. Je ne vais, euh... vais pas traîner sur celle-ci. Pas que, mais très austère. Ah, ici. donc c'est notre première nuit on, on fera, je ferai peut-être une, une ellipse euh, le temps de, de, de, de faire quelques minerais pour pas que ça soit euh, répétitif et rébar, rébarbatif pour vous bien que je sais que vous me l'avez dit dans vos commentaires ça vous aide pas mal donc bah, écoutez c'est un petit peu le but j'en suis ravie si ça vous aide, là, on a des diamants. Mais bon, après, voir piocher pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça risque d'être relativement pénible. Donc là, on finit cette mine et peut-être après, euh, on ira jusqu'à la ville. Je finirai moi de mon côté euh, les mines, euh, les autres mines. Enfin, l'autre mine, j'y retournerai. En sortant, là, de toute façon, on se mettra un, un petit coin. Euh, parce que, de toute façon, on sera obligé d'y revenir. Hein, qu'on le veuille ou non. Comme tout le reste, hein, de toute façon, on sera obligé de revenir. Parce qu'on en aura besoin. À moins qu'il n'y ait pas d énormément de craft qui demande de. des diamants mais par contre je suis sûre que le titane on sera obligé de revenir pour le chercher lui il n'y a, a pas à tordre du nez je suis sûre qu'on sera obligé de revenir rien que pour lui rien que pour le titane il sera obligé de revenir enfin bon ça vous permet comme ça au fur et à mesure du let's play euh, de pouvoir voir où sont situés les minerais que vous galériez pas à les chercher alors j'essaierai de vous faire le, le, le plus vite possible alors je peux pas vous dire quand mais je vous ferai euh, une map hein, euh, avec les minerais où on les trouve comme ça ça peut vous aider tant mieux Bon, j'ai pas mon arc c'est pas bien un petit peu de tourner en rond là il n'y a rien bon, je pense qu'on peut sortir hein. honnêtement enfin, quand je vais trouver la sortie euh, ce qui n'est pas gagné On va voir s'il n'y en a pas sur les sur les parois aussi. Là je ressors On a un, un diamant là-bas ça va être la galère pour remonter comme d'hab j'aurais préféré que ce soit du titane Euh, là, c'est un petit jeu de. Hop. Hop. Hop. Bien se placer. Et hop. Une fois que j'y arrive du premier coup, on applaudit bien fort. Euh, parce que, d'habitude, quand je suis en bas là, je galère à remonter. Donc, on a eu un diamant de plus. Je ne peux pas dire que le titane. Euh... Il y en a énormément. À ressortir, c'est le jour. Peut-être aller, il euh, y a un inter là à gauche. On va peut-être aller faire un tour à la ville avec vous, on va boire un, un petit coup. Par contre, la flotte hein, prévoyez-en euh, de la viande et des schnapps. Hop, ça on le dégage. Ok, ça on le vire, ça on le vire et ça on le vire. Donc on a 100 titanes pour le moment. Alors, moi j'irais bien faire un tour dans cette ville. Elle est où que... J'ai des hallucinations. Il y a bien une ville là. Je vais pas arriver. J'ai pas rêvé. En sortant de la mine, il y avait bien une ville. Hein. Oui, là-bas. Ah, mais cette neige, je vous jure, c'est euh, infernal, hein. On va se mettre un petit coup de pansement. Voilà. On est à 32 degrés, il fait moins de 19. Nous, notre corps, 32 dehors, moins de 19. On va rester vigilant. On va voir s'il n'y a vraiment rien à looter dans cette ville, mis à part tuer des hunters. Ce qui ne nous changerait pas énormément d'habitude. Alors. Alors, il y aurait plusieurs villes comme ça, enfin villes, euh, petits bouts de trucs comme ça là, euh, des hangars, des euh, pas, pas vraiment des, des, des villes complètes comme on a sur notre île. Mais il y aurait euh, voilà, des petits hangars comme ça, des choses planquées sur l'île, elle n'est pas immense, mais euh, il y aurait des bâtiments comme ça, un petit peu dispersés. Donc, effectivement, euh, comme il me l'a dit, aucun carton en vue. Je vais peut-être éteindre ma lampe parce que, voilà, avec la neige et tout, ça fait très très mal aux yeux. Euh, je pense pas qu'il y ait... Rappelez-vous, dans ceux de la ville, il euh, y, euh, y a des cartons. Ici, il n'y a que dalle. Il hein. n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pour ça, il avait raison. On va aller voir l'autre. Par contre, euh, ouais. La seule chose qu'il va y avoir. On va avoir des sacs poubelles et des sacs. Regardez. Ici. Hop. On va looter. Hop. Il y a un sac là-bas. On va le prendre tout de suite. C'est tout et n'importe quoi. Hein. Comme quand on loot dans les villes. Voilà, c'est des sacs poubelles et, euh, et des sacs comme ça qui sont dissimulés. Là, il n'y a rien. Un autre sac là-bas en face. une pizza. Alléluia Alors, qu'est-ce que je garde pas euh, Je garde pas ça. Je garde pas le bois. Je garde pas ça. Je garde pas la clé. Je garde pas ça. Ça, je garde. Euh, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je prends. L'eau, je prends. Euh, et ça, honnêtement, je m'en fous. Euh, alors, ici, on a d'autres d'autres sacs poubelles ça je m'en fous euh, du sable prendre ça je m'en fous ça je prends ici sable bon, on prend tout ça je m'en fous ça je m'en fous le reste on prend tout euh... comme quoi voilà, C'est vrai qu'il me l'avait dit ça, le, le, le coup des poches poubelles, euh, etc. Alors, je croyais que c'était un carton, mais non. Euh, dans celui-là, on n'y est pas allé voir, mais je pense qu'il n'y a rien. Hein. Même pas une poche poubelle, ni un, ni un sac, rien du tout. Tout est cassé. faire le tour Alors, je, pense, je pense pas là hein. qu'est ce qui nous manque euh, ben, on, on boit beaucoup par contre hein. prévoyez de l'eau hein. prévoyez de l'eau euh, hop ça je jette j'en ai pas besoin moi perso euh, on va scrunch la pizza bien sûr un point de vie de plus 132 en nickel on va se manger un yaourt ah, oh, non même pas besoin on est on est on est bien la, la, la, la, la, la tomate. Okay, la quelle heure est On est à 6 heures du matin. Euh, là, il n'y a rien. Contour des bâtiments. Euh... Bon, ça, on s'en l'a fait. Euh, se rediriger peut-être vers l'autre, vers l'autre grotte, voilà, toujours en étant super prudent puisque celle-là, bon, on l'a faite, donc je pense pas que, à voir s'il n'y a pas d'autres villes, après c'est des ressources qu'on trouvera de toute façon, hein sur notre île. Donc... Oh, il y a un teddy. J'ai pas vraiment envie de me battre avec lui. Je préfère vraiment garder mes flèches pour les... Euh, si besoin, pour les hunters. Je ne vois pas d'autres bâtiments là à l'œil nu euh, dispo. Voilà, il, il nous fait escalader là, le shake point, hein. attention à la stamina jusqu'à 63, écoutez ça se passe plutôt bien, Alors, par contre il est à 38 degrés, il va pas tarder à nous dire qu'il crève de, de chaud, moi je papote l'air de dur c'est une balade, hein. mais non pas du tout, moi qui n'arrête pas de vous dire faut être à l'affût du moindre bruit. Regardez, là, il y a une autre ville. On va aller là. On ne sait pas ce qu'on peut y trouver. Des poches poubelles sûres avec des objets dedans. Hein, des sacs sûrs des electric parts peut-être rien ne t'est dit par contre juste devant moi ça, ça me casse un peu les pieds s'il qu faut, faut qu'on le tue on va le tuer hein. on fera du steak on va l'éviter oh non j'ai le bug de alors attendez, échappe on va faire une quick save résumé, est-ce que j'ai le bug ouais j'ai le bug de l'arc Oh, J'ai le bug de l'arc. Alors, attendez. Échappe. Quick save. Hein. Comme la dernière fois. Hein. Voilà. Main menu. S'il veut bien. Voilà. Donc, on relance. Voilà, ça, se bug, il va falloir vraiment... Euh... Il faut vraiment qu'il l'arrange hein, parce que c'est vraiment extrêmement pénible et risqué pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'on a le bug de l'arc, le problème il est qu'on qu n'a qu plus accès aux autres armes et on se retrouve avec l'arc en plein milieu du pif comme ça, donc on n'y voit plus. C'est pas génial, génialissime. J'espère que j'en ai pas un qui va me pop devant le, le, le nez là quand ça va réapparaître. Non, voilà. Ah, c'est bon. Hop. Ah, ici, pas de hunter. Bon, on a un Teddy ici. Bon, je pense qu'on peut l'éviter. On peut l'éviter. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des hunters ou pas Je ne sais pas. Alors, la journée, ils sont peut-être en balade à essayer de chercher des ressources. Alors, un grand escalier qui monte dans un truc là, assez bizarre. voilà ici, ça a l'air un petit peu plus... Euh... Il n'y rien. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Voilà, bah, un magasin ici voyez, il n'y a pas de carton hein. Vous voyez il n'y a pas de carton il n'y a rien non là il n'y a un que dalle mais c'est complètement abandonné en fait maintenant ouais, on est allé voir on va voir dans celui là euh... quoi ça va Ah oui, non c'est l'ours voilà. ça je le fais avec vous puis après la dernière mine euh, bah, je la ferai euh, je ferai des allers-retours et je vous récupérerai euh, après là il n'y a pas de sac, il n'y a rien ici, c'est bizarre hein. par contre il n'y a pas la queue d'un hunter, hein, rien du tout hein. Ouais, je dis ça je m'en prendrai en pleine figure il n'y a pas de sac il y a cette espèce de truc là où il faut monter là des rines l'entrée d'une pyramide euh, c'est inspirant sans lettres hein? On n'a pas vraiment envie Est-ce que c'est un... On peut, on peut rentrer Ce sent pas bon ça Qu'est-ce qu'il y a de requis pour rentrer Ah Il va falloir trouver une clé hein? Il faut une clé pour pouvoir rentrer là-dedans. Vous allez voir qu'à tous les coups, c'est là-dedans qu'elle est, là qu est pleine. C'est une blague. Ce serait une blague. Donc, il y aurait quelque part, ou alors c'est un hunter qui possède la clé. Ah, il a trop chaud, ça y est. On va lui enlever ça. Hop. Au niveau des jambes, ça va. C'était ouais, bon. là, ça va. Alors, on est à oui, 43 degrés, le pauvre garçon. Alors, soit c'est un, un hunter qui aurait la clé, soit on devrait la trouver. Euh, là, je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, Est-ce que c'est un des hunters qu'on doit tuer Oula, Il fait autant de bruit que... Une kécard des requises pour rentrer. Peut-être en tuant les hunters Peut-être bien que c'est ça. Écoutez, on, on verra. Hein. En tout cas, il n'y a pas de, de sac ici. vous que j'arrive à me repérer, par contre, par rapport à la map, vous savez qu'il est qu y a, cet endroit euh, map. Donc, il est ici là. Là, le, là, la falaise. On faudra que je m'en rappelle. Il a la falaise ici là, juste là. Hop, c'est ici. On va aller tout droit. Si on voit un Hunter, on se le fait. Histoire de voir si c'est lui qui a la, qui a la carte. Est-ce que c'est eux qu'il faut tuer Est-ce qu'il y a une autre ville Je crois qu'on va y passer plus de temps qu'on pensait hein, ici. Euh... Donc là, on se dirige vers notre caverne. bizarre cette affaire puis ils ont pas l'air nombreux donc euh, si c'est du logique mais bon on sait très bien que rien n'est logique dans ce jeu si c'est du logique, il euh, n'y a pas 5 millions de hunters. C'est pas en tue un, un ours qu'on va... Euh, voilà quoi. Donc, euh, je pense que c'est des hunters. Quand on va les tuer, on va obtenir la clé qui va nous permettre de rentrer dans ce bunker. Et qu'est-ce qu'on y trouverait dans ce bunker C'est là ma question. Et là, il n'y a pas la queue d'un animal ni euh, d'un hunter. Hein. On les a vu tout à l'heure. On va retourner dans la mine. Hop. On met notre lampe. Parce qu'on est quand même là pour le minerai à la base. Mais bon, si nous mettons en plus des énigmes maintenant, euh, le euh, diamant est de retour. Mais pas que, je pense pas. Et 8h. Euh, 8h30 du mat. en bon, sachant que c'est pas euh, c'est pas vraiment le diamant là hein, qu'on cherche un. Bon, on le prend parce qu'on va en avoir besoin mais euh, c'est surtout l'alu hein. c'est surtout l'alu hein. surtout l'aluminium Alors ce que je vous propose moi de mon côté c'est que euh, je vais continuer à miner hors vidéo euh, pour éviter de vous imposer des coups de pioche comme ça pendant Vitam Eternam. Euh, si euh, je croise un Hunter, ben, bien entendu euh, que je le tuerai si je ne me fais pas tuer. De toute façon je ne peux pas tricher. Vous voyez que ma vie est à 132. Euh, donc euh... Bon, évidemment que je lui ferai la peau si je peux ça sera Kif Kif borrico lui moi hein du titane et euh, ce que je vous propose c'est que on se retrouve après que j'ai miné plusieurs fois euh, les villes je vais voir si je croise des hunters moi de mon côté et à ce moment là si en tuant les hunters je trouve la carte bon bien sûr qu'on va pas rester non plus euh, vitam eternum sur cette île c'est pas possible mais enfin fait, il faut qu'on ramène les minéraux et à ce moment-là, euh, ben on verra, quand je vous reprends, on voit, on fait le point sur combien j'ai de titane, on fait le point sur combien j'ai d'argent, et euh, d'argent, de diamants, et on se retrouve euh, à ce moment-là, on voit si j'ai croisé d'un heures je vais essayer de tourner, virer, il faut que je fasse quand même attention à la nourriture, la viande c'est pas un problème, la boisson non plus, mais au niveau protéines, c'est un petit peu chaud, J'en ai peut-être pas pris assez, donc, ce que je vous propose, c'est que je mets sur pause, je fais une quick save. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là pendant, euh, je vais faire là euh, de suite, en suivant. Je ne vous lâche pas au niveau de diomome. Je vais miner euh, de mon côté. Euh, je vais essayer de trouver des hunters. Et euh, je vous reprends une fois que j'ai fini miner, que j'ai assez de minéraux, etc. Je vous reprends et puis euh, on reprend le bateau. Direction euh, l'île des traders, euh, on, fait, on, on fera d'abord dans la forge euh, euh, que j'ai faite euh, au bateau les lingots, comme ça, ça, ça sera fait, on fait nos 20 lingots, on porte nos 20 trucs à l'île des traders qui est à côté, et après moi je rentrerai à la base, on verra ce qu'il nous donnera comme nouvelle quête Jack, est-ce qu'on aura terminé le jeu, ou est-ce qu'on aura d'autres quêtes en suivant, ça c'est à voir, mais je vous retrouve tout de suite le temps de miner, de ne pas vous imposer tout ça, je chercherai Dunter, tort, j'essaierai de les tuer, sinon je ne vois pas du tout comment on trouve cette carte. D'accord, mais vous inquiétez pas, on aura la solution. je vous reprends tout de suite. Ok, on se retrouve donc euh, ben, pour, la pour la troisième partie, euh, pour moi, quoi, parce que pendant que je fais mon ellipse, ben, j'ai quand même pas mal miné, j'ai passé trois nuits, j'ai fait tout le tour de cette maudite île. Pour trouver s'il y avait une solution pour ce bunker. Or, d'après ce que l'on m'a expliqué sur le Discord du développeur, euh, ce n'était pas, pas la peine que je me fatigue autant. Pourquoi Parce que tout simplement, on va être amené à revenir. D'accord euh, Alors, là, en l'état actuel des choses, tant que j'y suis, donc on a 75 diamants et euh, 298 lingots de titane. Donc, on va être obligé de toute façon de revenir sur cette île un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, au niveau du bunker, euh, c'est tout simplement via des quêtes. Voilà. Donc, si comme moi, vous étiez bloqué ici à vous dire, mais bon sang, mais comment je vais y rentrer dans ce maudit bunker. Et eh ben voilà, c'est une quête qui vient un petit peu, même beaucoup plus tard dans le jeu. Alors moi, je recule parce que je vois une Hunter là-bas, j'en vois deux. Donc, euh, j'ai tué, je vous jure, pendant que, pendant que vous disiez, ça y est, elle m'a abandonné, elle, elle, elle nous a laissé tomber. Non, non, pas du tout, euh, mais pendant que j'étais en train de, de faire euh, de mon côté de miner, comme je vous ai dit, euh, j'ai tué tous les hunters que je pouvais trouver sur cette maudite île. Et euh, dans les coffres, il n'y avait rien. Bon, si, il y avait de, de, de l'argent, il euh, y avait des choses comme ça. Mais rien de... Il euh, n'y avait pas de carte, quoi. Comme on, comme on le demande devant la porte du bunker, là. Il n'y avait pas de carte. Donc là, je dis, attendez, il y a un problème. Voilà, donc je suis allée sur le Discord du développeur. Et gentiment, on m'a dit, voilà, c'est pas le biais d'une quête... Euh, que plus tard, on sera amené à devoir euh, aller revenir ici. En passant par une autre île euh, que nous n'avons pas encore fait d'abord. Enfin bref, voilà, ce sera par une quête. Et euh, donc, ben, cette quête nous, nous va nous demander de devoir euh, faire certaines choses. Et euh, je peux vous assurer que ça va se corser, mais dur, dur, de chez dur, dur. Déjà là, c'était pas mal hein, parce que vous n'étiez pas avec moi. Mais j'ai failli mourir, euh, je suis pas morte. Euh, comme vous pouvez le voir, je suis toujours à 132, mais lui je l'avais pas vu, c'était prévu dans mon programme. Hein. Dégage. Dégage. Dégage. Dégage. Dégage. Bon. Je ne le loot pas parce que bon, hein, c'est pas la peine. Donc euh, ouais. On, a, on est loin d'avoir fini. Mais très très loin d'avoir fini. Donc on va revenir au bateau. C'est pas la peine. Je pense qu'on a assez de, de minerais euh, pour ce coup-ci. Je vais vous garder avec moi puisqu'on va juste sur l'île à côté avec le bateau. Euh, on va juste là-bas euh, pour lui donner. On va faire les lingots là. Puisque j'ai euh, une, une forge au niveau du bateau que j'ai amené. On va faire les, les, les 20 lingots. Et on va lui porter. Comme ça, on, on en sera pour le prochain épisode à la, ben à la nouvelle quête qu'ils qui vont nous donner. Donc, euh, je peux vous dire qu'au niveau de, de la map, en tout cas, on ne peut pas dire que je n'ai pas cherché. Euh, je suis partie de la grotte là. Je suis revenue à la grotte là en fouillant les villes, revenant au bunker. Puis, j'ai dit, bon, allez, je, me suis, je suis revenue au bateau poser des affaires. Hein. Et puis, j'ai remonté comme ça. Voilà, comme ça. J'ai vraiment fait les bordures, hein, comme ceci, pour voir s'il n'y avait pas une autre, euh, une autre ville. Et après, j'ai fait un zigzag, comme ça. Hein, de jour comme de nuit. Je peux vous assurer que si vous regardez, je suis au jour 61, là. Quand je vous récupère, vous regarderez combien de temps j'ai passé. Et, euh, et honnêtement, euh, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est pas normal. Euh... Pourquoi je peux pas ouvrir ce bunker Et bien voilà, maintenant j'ai ma réponse et vous l'aurez aussi. Donc euh, voilà, c'est tout simplement euh, une quête qui nous sera donnée. Donc on va faire nos lingots. Euh, donc moi je vais toujours mettre la charrue avant, avant les bœufs. Lui aussi magasin hein. Et en bas, on a un under. On a un under. On va pas la tuer. Euh, ni lui, on se barre. On va aller à notre bateau, sur notre petite plateforme, on va poser la forge, on va détruire le lit et on va aller euh, sur l'île qui est juste là, en face, là, là sa petite île, là, l'île euh, des traders euh, pour simplement lui, lui remettre, euh, j'ai entendu des pas de ministre, lui remettre ben, ce qu'il nous a demandé, les 20 plaques à lu qu'on a avec nous. Et là, les lingots qu'on va faire fondre. Alors, j'espère que je ne l'ai pas posé ailleurs. Hein, là. la forge. Hein. Hop. L'autre, elle m'a, elle m'a pas suivi, là. Non, non, non. La salle d'être. Je vais peut-être éteindre ma lampe parce que juste avant de vous reprendre, j'ai dit, allez, je fais un dernier tour de la mine. Alors, il n'y a, a pas énormément de de, de minerer hein. il va falloir vraiment si euh, quand vous allez y aller, prévoyez à manger, prévoyez à boire, euh, surtout à boire parce qu'il boit beaucoup, euh, prévoyez à boire, euh, manger, il n'a pas trop mangé, mais alors glouglou, glou, oui, glouglou hein. glou énormément, hein. donc euh, prévoyez, et, prévoyez de, de, de, de que, que votre perso ait de quoi manger, donc ça on va le mettre là. Ça, je vais le mettre là-dedans. Ça, je vais le mettre là-dedans. Ça, on n'en a pas besoin. En tout fait Je l'ai fait pour rien. À la limite, je pourrais le revendre. On a encore trois pioches. Donc, ça, on les laissera dans le bateau. Et euh, ici, hop, hop. Et on va prendre la forge. Je l'ai pris déjà, ça y est Non. toc toc, -toc, -toc, -toc. Ben, Je l'ai vu, là, il y a deux secondes. Ah ben si, je l'ai mis en bas. Et vous me le dites pas, vous êtes méchant. Allez, hop, euh, ici. Donc, par contre, on va, on va pas tourner le dos à là. Parce que s'ils si arrivent, au moins, on les voit. Donc, on va placer notre petite forge ici. Voilà. Donc, il veut, 50, euh, il veut 10, 20 lingots, la vache. Il est gourmand, hein Donc, on va mettre des 98. Je vais récupérer le bois dans le bateau. Sinon à la limite, j'ai même pas de hache. Donc c'est raté, j'espère que j'aurai assez. Euh, du bois là, j'en ai plus. Voilà, parce que là on a les... Ah si, je pourrais me faire une hache à la limite, hein, si on n'a pas assez de bois. Alors... Euh... Enfin, ça, ça a été une horreur. Je vous assure, cette île est une horreur. Entre les loups. La nuit. Euh, entre les euh, je vais pas avoir beaucoup de temps alors attendez euh, donc il veut titane lingo 10. alors gold iron vous allez voir que c'est pas ici non aluminium cobalt copper vous allez voir que le titane c'est pas dans la forge ce serait énorme screw Sand, nice iron lingo gold Copper, cobalt, aluminium. Non, c'est pas dans la forge. D'accord, il ne nous reste plus qu'à rentrer à la base. Là, j'ai les boules. Mmh. Aluminium, cobalt, copper. Hein. Non, c'est pas dans la forge que se feront les lingots de titane. Ben, il va falloir retourner à la base, hein. Euh, voir où c'est que ça peut se faire sachant que euh, ben mince, moi qui voulais euh, qu'on passe à la quête suivante hein. ça m'inquiète un petit peu ok alors, dans le coffre ici qu'est-ce que j'ai donc j'ai les lingots je vais les prendre euh, ça je vais le laisser là pour le moment je le ferai hors live pour voir avec vous euh, on va prendre ça donc, on a les diamants euh, là j'ai rien d'autre à prendre non d'important. ok ici on a ça on a ça et ça bien sûr on va le prendre Allez. Là, au moins je ne resterai pas tombé à l'eau. Je pense pas. Bien sûr, sur mon arc. Et on va regarder tout de suite euh, pour la fournace. Et ce que je ferai hors vidéo, c'est que je regarde, je rangerai tout le bazar, tout le petit bazar. Alors, on va regarder ici. Il ne me semblait pas qu'ici, on avait un truc qui s'appelait fournasse. Là, non, il n'y a pas. Crafting, overview. Voilà, ça c'est la conso. Donc en partant, j'avais laissé le le truc ouvert parce que euh, les carottes. Alors on va voir. Oui, ça m'a conservé les carottes. Alors je vais le laisser allumer pour l'instant. Et je ferai des canettes dans le prochain épisode. Je vais y mettre la viande dedans. Can be, machin truc. Ah, il lui faut... Euh, il peut pas se storer la dans, le st dans ce storage. Alors, ici. Si je me trompe de bouton, on va pas avancer. Alors. Repère kit. Alors, furniture bench. Euh, de l'iron je sais pas laquelle machine la turbine machine ça peut pas être ça cobalt des titanioplantes sinon on aurait eu la quête pour avoir les plans c'est une de ces trois machines ça permet de faire des aluminium plates nous il nous faut c'est pas des lingots c'est des ingots Titanium plate Il euh, va falloir qu'on fabrique tout ça. va falloir qu'on fabrique la fourniture bench, le métal machine, euh, cobalt plate. Euh, mais je peux pas faire le cobalt plate. Peut-être dans l'autre truc. Le repère bench, aluminium, titane. Euh, ça serait peut-être le fourniture bench parce que là on n'a pas les plans donc ça ça l'élimine dans le là on peut rien faire on peut faire le repère kit le repère bench ça demanderait des titres in the furnace ben ouais mais elle est où la fournace? Euh, fourniture bench vous voyez là regardez crafter dans la fournace. Elle est où cette c'est Fou ce truc, encore un mystère qu'il va falloir élucider. Tant là, j'ai tout fait. Euh... Pas la fournace, ça, ça c'est pour faire manger. Non. C'est lamp, c'est mon électrique, fridge light. Il euh, n'y a pas de fournace ici. Et euh, ça ne ressemble pas du tout à, à ça. Euh, là, dans le workbench avancé, on a peut-être la fournace là-dedans. Non, workshop ou stove, on, on l'a fait. Contrôle panel, chemistry, gun safe, loom, on l'a fait. Là, on a tout fait. Donc, c'est pas là-dedans. Ici, un petit conteneur, non. Alors, on va faire le tour, de toute façon, de ce qu'on a. Là, non, c'est tout ce qui est pour les animaux. Là, ici, on peut faire l'iron. Ah, ben l'aluminium. Le titanium plate, on peut pas le faire. On peut faire le cobalt. Euh... Ben, ça sera mon, mon énigme du prochain épisode. On verra ça au prochain épisode. Comment faire pour faire cette fournace Je ne sais pas du tout. Voilà. Écoutez, on va en rester là pour cet épisode. Euh, J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, mon côté, je vais regarder comment on fait la fournace. Et puis, euh, dans le prochain épisode, on s'attellera à ça hein, pour faire les vins les, euh, euh, ingots. Ou, ouais, c'est des ingots. Si on regarde en bas, en fait, c'est titanium ingot et pas lingot. Donc, ce n'est pas des lingots. Les aluminium plates, elles sont faites. Donc, euh, ben, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, euh, vu qu'on est au 31 12 euh, 2020 quand je fais cette vidéo, je vous souhaite à tous en tout cas une, une bonne année, une bonne santé, que des bonnes choses en espérant que cette année euh, 2021 sera meilleure que la 2020 pour beaucoup de gens. Euh, une pensée particulière pour le monde du spectacle, de la culture, euh, tous ceux qui ont des restaurants, des bars, euh, c'est mal barré pour qu'ils rouvrent en janvier, mais bon. Une petite pensée pour eux. Et puis, à vous tous en tout cas, euh, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Voilà, plein de bibis, plein de zouzous. Et à très vite pour l'épisode 19. Ce sera déjà épisode 19 de All the Home. Allez, bye bye